5 astuces qui vont te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs habitudes que moi j'ai eu à mettre en œuvre afin d'économiser énormément. Et ce qui m'a permis bien évidemment d'accélérer mes investissements immobiliers, d'assurer un fonds de sécurité. Et pourquoi ne même pas bah, investir dans des projets personnels ou d'entrepreneuriat. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites également bah, décuper tes finances, parce que bah, tu peux décuper tes finances en dépensant moins, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Là, on tourne à 4 vidéos par semaine. Donc, si tu es au courant de tout ce qui se passe, tu dois activer la cloche dès à présent. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle audiobook où je t'explique les 5 étapes pour devenir investisseur immobilier à rendement. Cette vidéo, je me retrouve comme tu le sais dans mes bureaux à à au monde donc je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital. Dans cette vidéo, on va parler justement ben, quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place pour finalement épargner énormément d'argent. Car je l'ai dit dans cette vidéo, le plus important dans en finance personnelle, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien il te reste à la fin. Moi, je connais plusieurs personnes, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises également sur cette chaîne, qui gagnent 5, 10, 20 000 par mois et qui en fin de mois se retrouvent bah, à découvert donc moi je préfère quelqu'un qui touche par exemple le smic et qui arrive à mettre 200 300 voire 500 de côté que quelqu'un qui touche 10 mille par mois et qui finalement se retrouve à moins 1000 voire même 2000 et ça c'est très fréquent et c'est parce que il n'y a pas de base en termes de gestion des finances personnelles donc quelles sont ces cinq habitudes que moi je mets en place afin de pouvoir justement bah, épargner beaucoup plus d'argent la première chose à faire c'est déjà de connaître tes postes de dépenses c'est à dire bah Combien tu dépenses tous les mois, comparativement à ce qui rentre. Et pour ce faire, il faut juste bah, prendre tes derniers relevés et voir en fait quelles sont tes dépenses. Et parmi ces dépenses-là, tu, vas aller, tu vas, il faut que tu fasses trois catégories. Dépenses fixes, dépenses variables qui peuvent être peut-être ajustées, optimisées. Je t'explique, peut-être un abonnement de téléphone, peut-être tu peux trouver un abonnement téléphonique moins cher. Internet, peut-être tu peux trouver un abonnement Internet moins cher. Spotify, peut-être tu peux essayer de, de prendre un abonnement groupé avec tes amis pour payer moins cher. Certains abonnements que tu peux potentiellement payer ben, euh, en une fois, etc. Les abonnements qui te servent pas, ben, tu les coupes. Et également tu, peux, tu vas avoir le reste en fait le reste à vivre que tu vas scinder en deux, donc ton argent que tu vas utiliser pour vivre et l'argent que tu vas utiliser pour épargner. Il faut que tu puisses catégoriser tes dépenses de cette manière-là, ce qui amène au deuxième point, qui est de d'avoir trois comptes pour ces trois gros postes de dépenses, Enfin, gros postes de dépenses slash placement. Donc, la deuxième habitude que tu dois mettre en place, c'est d'avoir plusieurs comptes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que oui, je ne peux pas gérer plusieurs comptes en même temps, mais imagine-toi, si demain tu veux faire des affaires et que tu gères tout avec un seul compte, ça va être très compliqué. Comment je te oui. expliqué J'ai plus de 35 comptes bancaires pour mes différents serveurs, pour mes différents projets immobiliers, pour mes pour mes différents business etc et aujourd'hui ça me sauve la vie car ben, je sais exactement que ben voilà là c'est une carte pour un immeuble là c'est une carte d'entreprise etc c'est la carte de crédit d'un autre immeuble etc etc donc je sais exactement que ben, voilà si j'ai une dépense je vais dépenser dans tel ou tel compte et le cash flow il est bien géré etc j'aurai pas de surprise à la fin du mois donc il faut que tu puisses justement bah ben, tout simplement segmenter tes des gros postes de dépenses puis des sous postes de dépenses. La troisième chose qu'il faut que tu mettes en place c'est également ben, te créer un budget tout simplement. Tu dois être capable de dire une fois que tu as fait ton état des lieux tu, tu vois combien il te reste à vivre, tu vois combien tu dois épargner tous les mois et après tu répartis ça au mois, à la semaine puis même au jour. C'est à dire tu dois être capable de te dire ok voilà mon budget de la semaine et voilà mon budget de la journée moi par exemple je sais que je peux dépenser par jour en moyenne je dirais voilà je peux aller de, entre 100 et 200 dollars par jour dépendamment tu vois ça c'est une fourchette que je me donne mais je dépense jamais ce montant même en me fixant 100 dollars par jour je dépense très rarement 100 dollars par jour. et même en me fixant ça ça me permet d'avoir une certaine marge de manœuvre donc quand je me dis quand je me fixe 100 dollars par jour je me dis ok par exemple aujourd'hui j'ai pas dépensé 100 dollars par jour ça ne veut pas dire que demain j'ai le droit de dépenser 100 dollars par jour c'est que je repars à zéro et en fonctionnant comme ça, tu vas voir que, que lentement, mais sûrement, tu vas remettre de l'argent de côté parce que si tu ne dépenses pas le budget que tu t'es prévu, bah en, fin de, en fin de mois, il va te rester un peu d'argent que tu vas tout simplement remettre dans ton épargne. Donc, il faut que tu puisses justement te fixer un budget au mois, à la semaine et à la journée. La, la, la quatrième chose que tu dois mettre en place, c'est tout simplement planifier tes achats de façon intelligente. Je te donne un exemple. Tu peux, par exemple, payer des billets d'avion en plusieurs fois, si ça ne revient pas moins cher, notamment avec Air France, avec la carte American Express Air France, lorsque tu prends un billet chez Air France ou, ou chez KLM, tu peux payer en plusieurs fois, ce qui te permet d'avoir un peu plus de cash flow disponible en cas, par exemple, de coût dur de ou de saisie d'opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'endettes pour acheter ton billet d'avion. Contrairement à ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont payer des billets d'avion à crédit. C'est que tu as l'argent disponible. Par exemple, si ton billet, c'est 900, tu peux payer 300 par mois pour ce même billet-là sans frais. Donc, tu peux essayer également déchelonner tes dépenses comme ça euh, pour te permettre d'optimiser tes finances. Tu peux aussi payer moins cher des abonnements. Par exemple, tu peux négocier. Par exemple, si tu as un abonnement à l'année, demande un peu si tu payes en une fois combien ça va te coûter. Enfin, combien tu peux avoir en termes de discount Généralement, surtout pour les logiciels, toi, nous dans notre entreprise, on utilise énormément les licences. Donc des fois, ils nous proposent de payer la licence moins chère si on paye à l'année. Sur le moyen terme, sur l'année, ça te permet d'économiser également de l'argent. La dernière chose que tu dois également faire, c'est tout simplement ben, monitorer tes dépenses, c'est-à-dire avoir des applications qui te permettent de suivre tes dépenses au jour le jour. Et tu peux également synchroniser tous tes comptes bancaires. Tu as des applications comme Banking, B-A-N-K-I-N apostrophe. Donc ça, c'est un, une application française qui te permet bah, de, de, de faire le, de la synchronisation de tous tes comptes et de voir combien tu as dans tel ou tel compte. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet bah, d'avoir une vue d'ensemble sur tous mes comptes. Je ne rentre pas dans, dans tous mes comptes tous les jours, mais avec une seule application, une seule interface, je suis capable de monitorer le tout et savoir justement, ben, bah, voilà, quel compte est à rouge, quel compte est bon, etc. Et ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Ça, pour... ça ne doit pas être pour toi quelque chose de fastidieux, quelque chose qui te prend du temps. Au début, oui, ça te prend du temps parce qu'il va falloir que bah, tu définisses tel compte ça sert à ça. Voilà, les postes de dépense, etc. Il va falloir que tu crées certains diamants automatiques, certains prélèvements automatiques euh, qui vont se faire tout seul. Comme ça, tu n'auras plus à les faire. Et finalement, tu vas voir que ça va. Ça va travailler tout seul. Moi, je pense que par semaine ou toutes les deux semaines, je ne sais plus, j'ai pratiquement 17 virements automatiques qui se font tous les mois sans que moi, j'ai un rien à faire pour équilibrer les comptes, pour faire des placements, etc., pour mettre de l'argent de côté, pour alimenter mon fonds de sécurité, pour alimenter mon fonds de dépenses, pour alimenter mon fonds pour les vacances, pour les cadeaux, etc., etc. Donc, ça fait que lorsque, lorsque je dois faire une dépense, je me pose même pas trop de questions, je check, je vois que c'est cohérent par rapport à ce que je me suis prévu sur l'année. Et j'essaie toujours d'avoir maintenant 3 mois, 6 mois, voire 12 mois d'avance. Donc ça veut que lorsqu'il y a des dépenses, voilà, je. sauf quand c'est un, sauf des dépenses vraiment imprévues, je ne me pose pas trop de questions et je sais que j'ai le droit, entre guillemets, de pouvoir supporter cette dépense sans même me poser des questions de est-ce que euh, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, à la partager. N'oublie pas de télécharger notre tout nouvel audiobook, lui par Paul Lien. on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est fort de Gourouin, l'investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.